L'Electronic Links offre la possibilité d'effectuer des mises à jour de firmware dans les modules Links. Ces mises à jour permettent d'activer de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer les systèmes déjà existants. Avec le logiciel PC, assurez-vous d'être en mode connecté. Puis, dans la page d'écran principal, cliquez sur Descriptive System. Si des mises à jour du firmware sont disponibles pour certains modules, elles seront listées sur cette page. Vous pouvez mettre à jour les modules individuellement en cliquant sur le module souhaité et en sélectionnant « Mettre à jour » en bas de la page qui s'affiche. Il est également possible de mettre à jour tous les modules simultanément en cliquant sur le bouton « Tout mettre à jour ». L'outil de programmation va alors redémarrer et mettre à jour le firmware dans les modules sélectionnés. Une fois l'opération terminée, le système vous avertit que la mise à jour du firmware est terminée avec succès. Cette opération installe automatiquement la nouvelle mise à jour du firmware et redémarre le système pour que la mise à jour soit effective. Le logiciel PC peut également vérifier les mises à jour lorsque vous êtes sur le terrain s'il est connecté à Internet. Cliquez simplement sur « Aide » dans le logiciel en haut de l'écran et sur « Rechercher les mises à jour » dans le menu déroulant.